Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un œil, mais comment, comment ça fonctionne, pourquoi vous voyez clair, pourquoi vous voyez pas clair, quelles sont les différentes causes. On va voir tout ça. Donc, euh, déjà en premier lieu, euh, il faut imaginer que euh, votre œil, c'est comme un œuf, hein, grosso modo, avec dans le fond la rétine. C'est elle qui euh, réceptionne l'image et qui la retransmet via le nerf optique au cerveau, qui lui, on a l'habitude de dire que c'est le cerveau qui voit et non pas l'œil. Donc quand on a un défaut de vision, ce qu'on appelle une amétropie, qu'on soit hypermétrope, presbyte, astigmate et myope, c'est que les rayons lumineux ne tombent pas pile sur la rétine. C'est-à-dire que derrière, au lieu d'avoir un point net, on va avoir une tâche. Si le rayon, j'allais dire, se focaliserait derrière la rétine, ici, j'ai une tâche. De même que s'il si se met devant, en allant plus loin, j'ai une tâche plutôt qu'un point net. Ça, c'est ce qui fait que euh, l'on a une amétropie, que l'on est myope, hypermétrope, astigmate. Et euh, c'est pour ça que l'on ne voit pas bien. Non euh, voilà. Ensuite, euh, ben, il y a aussi la dimension du transfert de l'image. Là, on rentre plus dans la pathologie, euh, avec euh, une éventuelle altération, soit de la rétine au niveau euh, de, des cellules, soit du nerf optique. Quand on parle de pathologie, euh, notamment de la rétine, on, on pense souvent à la DMLA. Euh, au nerf optique, euh, le diabète joue beaucoup sur euh, le nerf optique. Euh, donc, c'est très très important si vous êtes diabétique d'aller vous faire contrôler tous les ans pour voir euh, si la pression à l'intérieur de l'œil ne, ne, ne presse pas trop. Euh, c'est comme un tuyau d'arrosage hein, euh, si vous le pincez et l'eau le, ne coule plus. Voilà. Donc. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'œil. C'est pour ça que le verre de lunettes, lui, dévie les rayons lumineux, qui on en revient au, au défaut de vision à proprement parler. Euh, donc, les, euh, le verre de lunettes dévie le rayon lumineux pour qu'il se focalise parfaitement sur la rétine. Voilà, c'est tout simple, c'est le fonctionnement de l'œil. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaïs. si vous avez plein d'autres questions. Allez, bonne journée, au revoir.